Les gaines TPC, raccordement, électricité, eau, gaz, télécom. TPC. Pour tubes de protection des câbles et autres raccordements. Quand utiliser une gaine TPC Les gaines TPC sont conçues pour protéger les canalisations enterrées, des différents raccordements nécessaires à la viabilisation des habitations et autres constructions. Elles sont proposées en polyéthylène ou en polyoléphine, en différents diamètres, allant de 40 mm à 200 mm. Cependant les diamètres les plus utilisés sont 40, 50, 63 et 90 mm. Version cintrable ou rigide, année à l'extérieur, lisse à l'intérieur, équipée d'un tire-fil nylon. Destinée à plusieurs applications de protection de raccordement divers, ses fonctions spécifiques sont reconnaissables par la couleur des conduits. Les plus couramment utilisés concernant les habitations courantes sont Réseaux électriques, gaines TPC rouge. Réseau gaz, GNTPC jaune. Réseau adduction au potable, GNTPC bleu. Réseau télécom, GNTPC verte. Réseau domotique, GNTPC blanche. Normalisation des réseaux enterrés. Norme NFP 98, 332. Cette norme définit le code de couleur des réseaux enterrés, la profondeur, la signalisation et les distances entre les différents réseaux enterrés. Ainsi, il est stipulé que les réseaux doivent être séparés les uns des autres par une distance de 20 cm minimum. Les différents réseaux doivent être disposés de préférence en nappes, les uns à côté des autres, à des profondeurs différentes, comme indiqué sur ce schéma. Les superpositions de réseaux doivent rester des cas particuliers, justifiés. Le tracé des réseaux enterrés doit être le plus rectiligne possible et perpendiculaire à la canalisation du réseau principal. Des dispositifs de signalisation de couleur identique au conduit signalé doivent être disposés à 20 ou 30 cm au-dessus de la gaine concernée. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.